Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir une méthode très facile pour la modélisation de vos bâtiments dans H4 avec l'outil élément, avec l'outil système de gris. Donc, sans toutefois tarder, si tu as une nouvelle, nouvelle sur la page, abonne-toi, commente et partage la vidéo dans le logiciel h 424 Et je vous positionne vite la même pour se dire que ce soit sur h 412 euh, 19, 17, jusqu'à la version récemment sortie 26. Sans toutefois tarder, nous allons venir dans dessin, euh, système de gris et Nous allons paramétrer ce système depuis là et aussi ça serait très facile si vous avez des bâtiments identiques, vous qui ne sont pas identiques vous pourrez modifier euh, bien après. Dans ce que nous allons faire, c'est nous allons venir dans éléments aux intersections cuir, ce sont les poteaux. On pouvez mettre les objets, partir dans objet peut-être un poteau personnalisé. Voilà, on peut venir dans on paramètre le poteau, la section du poteau. Donc, on venir dans segments, long poteau carré. Il de 20 de 0,20 carré nous venons encore là mettons ici à 0 nous ne voulons pas 0 donc cela là à, à 0 raie de chaussée, premier étage oui c'est la hauteur c'est 2,80 oui pour juste le paramétrage là nous venons là pour le code 0,40 ils sont à 0 mettons la 20 la 15 nous pouvons mettre celui-ci hein, ça ne va pas déranger parce que ça tend toujours le sombre nous cliquons juste dessus, ok nous venons aussi là venons aussi est ce que nous voulons voir les poutres est ce que nous voulons mettre les poutres sur nous demandons de qui on peut les voir puis on là venons sur réglage droite nous voulons pas les, les IPE nous voulons les poutres attendez nous allons revenir sur poutre sur segment en fait nous allons choisir poutre en béton armé donc nous allons chercher enbutons en mai nous là bon, ce que nous allons faire c'est quoi nous allons revenir là nous allons cliquer juste sur juste sur ip allons cliquer là pour retrouver cette forme ici et nous pour tout nous voulons mettre à 0,4 de retombée de hauteur et de 0,2 de, de largeur pour ça e pour la forme. Pour que ça épouse la forme de notre mettons à 0,20 carré, ça va pas déranger. On s'est bloqué là, on va mettre ça à 0,4 de hauteur et 0,2 de revenir. Et quand on a sur plan et coupe, on mettra sur le plan de couleur. Là c'est 0,40, nous prenons le code zone... couleur 27. Et là nous prenons le couleur 41. Et là nous prenons sur le code couleur 41, et là, nous cliquons sur OK ligne de côte, ça fait des lignes de côte, elles seront euh, la ligne de côte sera espacée de la marque de 2 mètres. Donc ils ont laissé là, donc ils là. Nous allons venir là. Là nous avons les ancrages. Nous avons les ancrages. L'ancrage être, pour être de ce côté en fonction du rougou en fait. En là aussi nous avons aussi les marques. Ça va dépendre d'activer. Où vous voulez activer vos, vos marques, vous voulez les mettre sur tous les côtés, ça dépendra de vous. Donc, nous allons laisser ça comme ça présentement. Et aussi nous allons paramétrer les lignes euh, les lignes structurelles. Donc ça va dépendre de vous, démarrer à 1 dans le sens de la longueur, dans le sens euh, euh, horizontal et maintenant à A dans le sens euh, vertical. Donc ça va dépendre de vous, je préfère ici démarrer à 1 et ici démarrer à A donc euh, dans la position des donc vous pourrez ici ici que nous allons créer le bâtiment donc nous avons ici les valeurs que j'avais déjà introduit donc je vais juste cliquer dessus retirer cliquer encore dessus retirer cliquer dessus sur moi et sur moi donc je vais venir sur plus 4,8 oui je monte encore je monte encore 3 oui ici j'ai mis 5 plus sur les côtes cumulées en fait si vous ne savez pas sur les côtes cumulés donc nous aurons ici là des 0 à 3 des 0 à 6 donc ça va continuer un peu comme ça nous allons encore prendre des 0 à 4 nous allons mettre peut-être 10 là nous allons venir mettre 4,8 ça me pas en b en b nous allons encore mettre 5 5 et là nous allons mettre 8 et cliquer juste dessus ok et là nous allons pouvoir positionner notre d'autres éléments de gris à notre convenance, à fonction du sens de la façade en fait, sens de la façade donc, oui, et c'est déjà côté c'est déjà côté c'est déjà côté donc voici les éléments de gris qui ont été implantés sur notre bâtiment là vous voyez A A1, ainsi de suite on, pourrait, on pourrait introduire les poteaux hein, c'est vrai Alors, nous revenons là pour introduire les poteaux sinon nous sur nos éléments de gris, nous allons sélectionner ces éléments de gris là. Nous allons coup dans le dessin. Système de gris. Alors mettre les poteaux et mettre aussi les poutres qui juste dessus OK. Là, vous voyez, les poutres les poutres et les poutres ont été introduits. Et voilà le bâtiment en question. Très facilement, vous pourrez modéliser vos bâtiments avec Quelque, à, à partir de quelques, de quelques clics vous pourrez modéliser vos bâtiments après vous pourrez introduire les murs et bien d'autres dans votre, dans votre bâtiment notez aussi que la hauteur sur le plancher c'est 2,8 c'est ça que c'est plus rapproché du sol donc si tu es merci pour votre aimable attention à nous revoir la prochaine fois pour de nouvelles vidéos